Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors, quelle Coupe du Monde on est en train de vivre Qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette Coupe du Monde Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce que vous voulez de plus Vous voulez des buts Il y en a. Vous voulez des surprises Il y en a. Bien sûr, il y a des surprises. Il y a des surprises absolument monumentales. L'Arabie Saoudite qui fracasse l'Argentine Tu te rends compte de cette dinguerie C'est ça qu'on aime avec la Coupe du Monde. Les joueurs sont là en train de jouer comme si c'était le dernier match. Tu comprends Ils se disent que là, c'est la Coupe du Monde. Que là, le monde entier le regarde. Que c'est maintenant ou jamais où il faut briller. Que mon compte en banque peut changer. Et là, les joueurs de l'Arabie Saoudite, ils ont fait un exploit monumental carrément. Demain, c'est un jour férié dans leur pays parce qu'ils ont défait Lionel Messi. Mais bon, bref, on va revenir à ce qui s'est passé ce soir. On a pu voir l'équipe de France corrompre la malédiction du champion du monde. Parce que, mesdames et messieurs, lorsqu'un champion du monde remporte la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde, il fait du grand n'importe quoi dès les phases de poule. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir on a pu voir que l'équipe de France a pu corrompre cette malédiction, fracasser la malédiction, la tordre. Les Australiens ont pensé qu'ils avaient des araignées en face d'eux, des serpents, des kangourous, des anacondas, des varans, des choses qu'ils ont l'habitude de voir. Mais là, ils ont joué face à des humains dotés d'un talent footballistique français. Tu vois ce que je veux dire Nos joueurs, ils mangent du fromage. Nos joueurs, ils prennent l'apéro. Alors que vous, vous vous battez dans la jungle avec des fourmis géantes. Vous pensez que nous, on a le temps. On a du football à créer. Qu'est-ce qu'on vous a montré Que nous sommes les champions du monde en titre. Bon, on va pas s'avancer et dire que l'équipe de France peut remporter la Coupe du Monde. Et va la, rem la remporter. On va pas parler avec cette arrogance, bien sûr que non, la coupe du monde réserve encore des grosses surprises, si vous voyez ce que je veux dire en tout cas, moi je suis très content hein, parce que là, euh, les joueurs du Paris Saint-Germain, euh, je vois qu'ils sont en forme, même si Lionel Messi a perdu ce matin, il a quand même mis son petit but en coupe du monde, ça fait je ne sais pas combien de Coupe du monde différentes, il n'arrête pas de marquer, Kylian Mbappé euh, Imar il qui il fait passe décisive non mais franchement, un grand crédit à Adrien Rabiot le taulier du milieu. Tuameni. Quelle maturité au milieu. Oupamekano. Konate, Quelle charnière. Et le Hernandez. Bien sûr qu'il fallait mettre celui-là. Fallait mettre le deuxième et pas le premier. Bon, grosse force au premier qui est blessé. Euh, J'espère que ce n'est pas trop grave. Mais en tout cas, l'équipe de France vient de réaliser une masterclass absolument monumentale. Ousmane Dembélé. Il a une intelligence footballistique sous-estimé. Parce que là, j'ai pu entendre, oui, il devrait prendre le couloir, il devrait prendre le couloir, mais si vous avez observé, mesdames et messieurs, le match, dès qu'Ousmane Dembélé avait le ballon, trois Australiens étaient là, comme si Ousmane Dembélé était une fourmi géante ou un anaconda. Parce que les Australiens, eux, ils se battent contre des animaux de malade, mais pas contre des Kylian Mbappé, pas contre des Dembélé, pas contre des Olivier Giroud. Eh, tu pensais que quoi Olivier Giroud, il se met à marquer en Coupe du Monde. C'est la débonade. Des, des doublés. Alors qu'en 2018, il n'a pas marqué. Et là, il commence à mettre des doublés. Quel grand joueur. Quel grand joueur. Oh là là, le karting commence à se matérialiser en Formule 1. Quelle magnificité, Giroud. Mouah